Les amis je fais ma promotion alors pour ceux qui sont pour les vrais ils savent que euh, c'est son minot de winner Donc c'est son minot de winner que j'ai dessiné pour kim et que bah, du coup je l'ai mis sur un t-shirt donc pour ceux qui sont pas au courant comme je suis illustratrice je fais aussi des portraits et des produits personnalisés donc euh, si vous voulez me contacter et avoir vos propres euh portrait, illustration, produits personnalisés, envoyez-moi un message, voilà, ça c'est un exemple de ce que je peux faire, c'est stylé hein Ouais, c'est stylé. Coucou tout le monde, ça fait super longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo en face cam, euh, bah en fait la dernière fois c'est quand on est arrivé en Corée et on était en pleine quarantaine, donc aujourd'hui on revient pour une foire aux questions, vous nous avez posé beaucoup beaucoup de questions et je suis trop heureuse, je m'attendais pas à ça. Franchement merci, merci pour tous vos commentaires, vos petits mots, ça me fait énormément plaisir. Ça te fait aussi énormément plaisir euh, Non, non, ça lui fait pas plaisir, bon bah tant pis. Moi en tout cas ça me fait <rire> très très plaisir. <rire> non franchement ça, ça nous fait trop trop plaisir, on, on, on est trop heureuse de voir à quel point nos vidéos peuvent vous plaire et vous faire voyager malgré euh, cette période un peu compliquée. <musique> C'est parti donc euh, pour la première question. Une question de Salma Journal. Votre vlog est super doux, j'adore. Mes questions sont, il y en a beaucoup, désolé. Êtes-vous déjà allé en Corée Que faites-vous dans la vie Type d'études, travail Comment éditez tu tes vidéos Elles sont tellement bien faites. Voilà, bon courage les filles. Merci beaucoup. Euh, du coup, pour la première question, donc êtes-vous déjà allé en Corée Je suppose que c'est êtes-vous déjà allé en Corée avant maintenant Parce que là en ce moment on est en Corée. Forcément. Euh... Du coup, bah oui, avant on est déjà allé en Corée. On l'a expliqué dans une autre vidéo qu'on va mettre. A chaque fois je dis c'est de ce côté, mais en fait c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, c'est de ce côté. Donc on est déjà parti en Corée, donc Kim en première en 2015. Ouais, pendant un mois et demi pour des vacances. Ensuite on est reparti toutes les deux en 2016. En pour... juillet 2016 pour un an. On avait dit qu'on sortirait une vidéo sur cette année, on l'a pas encore fait, mais ça arrive ça arrive donc voilà pour la première question ensuite que faites-vous dans la vie donc moi euh, je suis illustratrice et graphiste à mon compte et en ce moment du coup en Corée euh, j'apprends le coréen et moi je suis en quatrième année de licence parce que les licences en Corée c'est sur 4 ans en quatrième année de licence en art culture et images donc en gros c'est art et film Comment édites-tu tes vidéos Elles sont tellement bien faites. Ben moi, du coup, je passe par Première Pro. Parce qu'en fait, j'ai toute la suite Adobe, vu que j'ai fait des études en art et design. Et du coup, ben, comme j'avais déjà Première Pro, je me suis pas penchée sur la question de Final Cut ou d'autres programmes c'est ce que je connaissais mais j'aimerais vraiment pouvoir euh, tester, expérimenter un peu plus euh, d'autres montages peut-être ajouter plus de motion design ou d'illustration quand j'aurai un peu plus de temps mais ouais j'aimerais vraiment développer un peu cet aspect vidéo et puis Kim qui est justement dans le film pourra m'aider oui, oui, oui. prochaine question ouais. <rire> euh, de bref Kenza, donc en fait cette question a été posée sous une autre vidéo mais je voulais la mettre ici comme ça on ne repose pas la question après euh, de quelle origine êtes-vous Nous sommes françaises vietnamiennes, française donc enfin euh, 50-50, française de, du côté de notre papa et vietnamienne du côté de notre maman. Une question de Sophie Lucas. Super vidéo comme toujours, je voulais savoir. Est-ce que les Coréens sont ouverts d'esprit Est-ce que la Corée est un pays safe pour tout ce qui est agression ou vol J'attends tes vidéos chaque dimanche avec impatience à chaque fois. Merci beaucoup Merci Est-ce que les Coréens sont ouverts d'esprit Ça dépend par rapport à quoi mais euh... on va dire que il commence à s'ouvrir de plus en plus euh, aux étrangers, au monde, aux au étrangers, monde. on va dire euh, ces dernières années. Après, il y a toujours des, des sujets tabous un petit peu qui, qui ont du mal à être abordés en Corée, par exemple euh, bah, l'homosexualité, euh, ouais. tout ce genre de... Le petit sujet tabou, euh, parce qu'ils ont, ils ont encore un, un esprit, on va dire, assez conservateur. Encore. Ouais, mais, ça, encore ça assez conservateur mais ça commence à s'ouvrir. Chez les jeunes, c'est beaucoup plus ouvert que chez les moins jeunes. Il euh, y a encore des jeunes qui sont très fermés. Mais euh, ouais là, c'est... Enfin, par rapport à il y a 5 ans, en tout cas, c'est beaucoup plus ouvert. Oui. Et euh, bah, plus les années vont passer, et plus, euh, plus le pays va s'ouvrir. Je tiens à faire une petite parenthèse concernant la question suivante. Sur le moment, nous n'avons pas développé à fond la question des agressions en Corée, qui est une question très complexe. Car oui, nous nous sentons beaucoup plus en sécurité. Il y a moins de vols, moins de violence qu'en France. Mais non, nous ne sommes pas du tout immunisés contre les agressions sexuelles ou le racisme. Au contraire, il s'agit d'un sujet assez sensible qu'on pourra traiter dans une prochaine vidéo. Ensuite, est-ce que la Corée est un pays safe Oui oui, enfin, franchement comparé à la France ou à d'autres pays, la Corée est un pays safe. Après, bah, c'est comme tous les pays, c'est pas le monde des bisounours, il y a quand même quelques vols, euh, bah, il, y a, il, y a, il y a quand, il y a il y a quand des même agressions. des agressions, il y a quand même, de a tout, quand même des meurtres. <rire> quand tu regardes tout ce qui est Chignol <rire> ou d'autres euh, voices et tout, bah, souvent c'est inspiré de faits réels, donc euh, oui il y, a quand même des... il y a quand même des agressions et tout, mais, mais comparé à la France ou certains autres pays, c'est quand même beaucoup plus safe. Voilà, on peut sortir le soir par exemple, rentrer de soirée en tant que fille et on se sentira pas suivi, on ne se sentira pas oppressé en fait. On, on voilà. sera beaucoup plus libre qu'en France, ça c'est sûr. Ensuite, Adrien J.M. Donc ça c'était aussi sous une autre vidéo, donc est-ce que tu as un travail là-bas ou des études donc oui en fait on est parti euh, en Corée c'est pas pour du tourisme en ce moment avec le coronavirus c'était pas possible tout là récemment en fait ils ont même fermé les frontières pour euh, ils ne délivrent les... plus les ouais. visas en fait ils délivrent le visa encore pour le travail et pour euh, affaires diplomatiques tout ça mais tout ce qui est études, euh... études et tourisme en fait ils délivrent plus du tout de visa ils font toujours des extensions de visa c'est à dire que moi dans moins de six mois du coup mon visa sera plus disponible mais euh, l'extension de visa est toujours possible Attends la question de passe c'était tu as un travail là-bas ou des études donc oui. Donc bah moi en fait pour le travail donc je suis illustratrice et graphiste à mon compte donc du coup je peux bosser de partout dans le monde. Et études, bah du coup comme je disais tout à l'heure, je fais des études de coréen en ce moment. Euh, ensuite, l'outre en colère, j'adore ton pseudo. <rire> Coucou, j'adore votre contenu de vidéo, j'ai plusieurs questions. Comment avez-vous trouvé votre logement Partir à deux, est-ce mieux que partir seule quel est ton matériel pour ton illustration et combien de temps tu pratiques. Euh, alors pour la question sur le logement, j'y répondrai après, du coup, en fin de vidéo. Pour la question, partir à deux, est-ce mieux que partir seul Franchement, c'est une très, très bonne question. Euh, on a en discuté, du coup, quand on a lu ton commentaire avec Kim. Bah, je disais que tu vas, quand tu es à deux, tu vas être beaucoup plus rassuré pour certaines démarches et tout ça, parce que quand tu es tout seul, tu as tendance à stresser plus, tu as toujours des moments de stress comme ça. Quand tu es à deux, tu relativises beaucoup mmh. plus et tu te dis, au pire, on est à deux. Dans le caca <rire> donc c'est mieux mais d'un autre côté euh, quand tu pars à plusieurs personnes tu trouves moins le besoin on va dire de t'ouvrir euh, donc aux autres personnes et d'essayer d'avoir euh, des amis en fait bah, quand je suis arrivée la première année euh, à l'université euh, comme j'étais avec une amie on a moins cherché on cherchait un petit peu mais on a beaucoup moins cherché à devenir amie avec euh, nos camarades de classe que euh, si j'avais été tout, toute seule j'aurais trouvé j'aurais éprouvé le besoin de plus aller vers les gens en fait. Ce qui t'est arrivé voilà. le semestre d'après, du coup, une fois oui. que tu t'es retrouvée seule, ça. bah là t'es allée voir directement tes camarades de classe, ou alors ils sont venus te voir, enfin bref, mais oui. dans tous les cas c'est là où tu t'es un peu plus ouverte. Et en fait ça dépend des gens aussi, et ça dépend, euh, ça dépend avec qui tu es, parce que nous en tant que sœurs, bah comme on se connaît par cœur, on a quand même le besoin de faire d'autres rencontres et te, de, bah, de parler à d'autres gens, donc dans ce cas là c'est pas valable. Mais après, moi je dis pour l'expérience c'est toujours mieux de partir seul mais si t'es quelqu'un qui a tendance à être très très stressé et qui peut pas partir seul ben partir avec quelqu'un c'est toujours bien c'est comme en fait euh, la question partir en voyage seul ou à plusieurs à plusieurs en fait tu vas toujours être euh, comment dire t'auras toujours des bornes en fait parce qu'il faut matcher en gros euh, ce ouais. que les autres veulent faire c'est ce ça t'es ou moins ouais, libre tu voilà t'es beaucoup moins libre alors que quand t'es tout seul tu peux faire tout ce que tu as envie, de peux un vois. câble à 3h du ça. matin, sortir, quoi que tu peux le faire quand tu es à plusieurs en fait Si oui, tu veux mais... le faire tout seul. Voilà. Mais en euh... Gros, euh, non, moi je veux pas manger ça, je veux manger ça. Bah, quand tu es tout seul, il n'y a pas ce genre de choses. Tu vas en fait. Mais après, faut, faut avoir. Euh... J'allais dire un, un gros mot, tu mettras un bip. Les <rire> <rire> <rire> <rire> Les bip Les... <rire> voilà. Faut avoir le courage en fait de, de faire tout par soi-même. Aïe. Du coup, euh, deuxième question, quel est ton matériel pour ton illustration et combien de temps tu pratiques hum, Du coup, moi pour l'illustration, pour l'instant, je fais beaucoup d'illustrations digitales avec Procreate. Du coup, bah, j'ai un iPad 2017, enfin un iPad Pro 2017, 10.5 pouces avec euh, l'application Procreate dedans. Et combien de temps je pratique Alors, je t'avoue qu'en ce moment, euh, comme j'ai pas trop le temps, je ne pratique pas beaucoup voire pas du tout, mais sinon en général j'essaie de dessiner minimum 10 minutes par jour et des fois bah si je veux vraiment finir une illustration ou quoi ça peut faire toute l'après-midi, toute la journée mais euh, ouais, en général c'est minimum 10 minutes par jour Donc là on a des questions sur l'université, pouvez-vous en dire plus sur Pukyong et les frais que ça coûte Donc déjà pour, euh, pour faire un petit résumé, pour ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos ou qui tombent sur cette vidéo en premier moi je fais mes études du coup à Pukyong University à Pusan en ce moment euh, et du coup, est-ce qu'on peut en dire plus sur Pukyong et les frais que ça coûte euh, Les frais Alors, pour. Je vais dire en gros. En fait, en gros, pour un trimestre, il me semble que c'était 1100 ou 1100, 1200 dollars. Du coup, en fait, sur le total de l'année, parce que moi j'ai pris pour un an, pour l'instant, c'est à peu près. Ça me revenait à 4600, 4500, 4600. Je... Les... les calculs sont très mauvais, mais euh, en gros. Euh, c'était 4500, 4600 dollars, c'est à dire qu'en fait en euros ça a valu 3800 euros en vrai j'atteignais même pas les 4000, c'est ça en fait qui m'avait étonnée donc du Ouh. coup, euh, en fait Pukyong c'est une des universités qui est la moins chère euh, en tout cas à Poussan et à Séoul, après je sais pas trop par rapport aux autres villes mais euh, du coup ouais c'est vrai que c'est une très bonne université euh, Elle est pas trop loin de la plage, enfin de la mer À pied si on marche normalement, tranquille, c'est 30 minutes Si on se presse ça peut être 20 minutes Moi je sais que la première année, donc en 2016, j'allais souvent courir là-bas Et euh, en 5-10 minutes, enfin peut-être pas 5 minutes, mais en 10 minutes j'y étais La Corée a la particularité d'être un pays très montagneux Et du coup la plupart des universités sont dans des monts, des montagnes Enfin en tout cas il y a des collines, notamment Busan University Ouais, Poussa mmh. National University c'est dans une montagne et du coup euh, généralement bah c'est le campus est comme ça. Et du coup, moi, mon bâtiment, il est vraiment presque tout en haut, on va dire. Et du coup, euh, à chaque fois que je devais aller en cours, c'était euh, 25 minutes euh, de montée euh, pour aller en cours. À pied, ouais. À pied. Donc, Pukin euh, National University, comme c'est tout plat, le campus... C'est vraiment bien. C'est trop bien. Et <rire> en plus, les campus en Corée, qui est génial, c'est que c'est des mini-villages. Parce qu'en fait, tu peux retrouver... Donc, il bah, y a les, les restaurants universitaires. Ça, c'est normal, comme en France. Mais tu peux aussi trouver donc les convenience stores, salle de sport, qui est ouverte à tout le monde. Hein, pas forcément que aux étudiants il y a une librairie, un photographe, il y a aussi un coiffeur dans le nôtre, une bibliothèque, une bibliothèque, euh, il y a plein de tables du coup pour pique-nique. Il y a des banques aussi, ouais, c'est ça. Je euh... sais que nous, on avait un espèce de cordonnier à Pukyong des Ah, ah oui, à Pusan des... il y a un cordonnier, mais tu sais, justement, tu te souviens, quand on passait pour aller au sport, à chaque fois, il y avait Kudu. Euh... Ah oui, oui, oui. C'est oui, un oui, mini-cordonnier voilà, dans une aussi. roulotte, donc il y a aussi un cordonnier. Franchement, ouais, ouais c'est okay. un mini-village et euh, Pukyong, par rapport aussi aux cours de langue. Les, les profs sont très, très gentils, vraiment. Pour ce qui est des cours, en fait, c'est deux mois et demi, parce qu'après, en fait... Quand tu sépares en trois mois, c'est sur 2 mois et demi et tu as deux semaines après de vacances. Ouais, c'est ça, c'est dix semaines. Ouais, c'est ça. Donc, donc, du coup, tu as dix semaines de cours. Tu cours de 9h à 13h en général les matins. Après, bon, bah, tu as un petit temps pour faire tes devoirs euh, chez toi. Tu as euh, deux gros examens. Tu as le gros examen de milieu de trimestre et l'examen de fin de trimestre. Donc, euh, pour chaque niveau, tu as deux gros examens et Trois autres examens en plus, euh, des petits contrôles en fait pour, euh, pour voir euh, si t'es pas trop largué, si, si t'as bien suivi en cours et pour euh, bah, t'entraîner te, en fait à passer des examens. Je, attends, je vais regarder s'il y a pas des questions un peu similaires après. Je vais passer à la personne suivante, donc Jade C comment se passent les cours à l'université pour apprendre le coréen surtout au niveau débutant quand on ne sait rien du tout pourquoi avez-vous choisi Poussan au lieu de Séoul s'il y a une raison à cela sinon super vidéo et hâte de voir la suite et merci de nous partager vos expériences merci beaucoup Wouhou Alors comment se passent les cours à l'université pour apprendre le coréen surtout au niveau débutant quand on ne sait rien du tout Donc là je peux t'en parler parce que en 2016 j'ai commencé au niveau débutant Je savais quand même lire parce que du coup en France j'avais appris les lettres Mais sinon moi j'ai commencé vraiment au niveau 1 Les profs savent parler anglais Elles savent parler anglais si t'as vraiment du mal à communiquer ou si tu veux Enfin euh, si tu comprends pas ce qu'elles expliquent ou si t'as du mal à communiquer Parce que forcément quand t'es débutant en fait tu, tu peux pas faire des phrases complètes Donc, Du coup tu peux parler en anglais et elles, elles te répondront en coréen ou en anglais du coup mais la plupart du temps en fait elles te parleront en coréen pour t'apprendre à assimiler et c'est des phrases très très faciles et en fait au début donc euh, ils vont t'apprendre à lire pendant les deux premiers cours et après tu vas commencer à Pukyong en fait nous on a le, le livre de Yonsei University qui est à Séoul et euh, bah, du coup après tu fais euh, chapitre par chapitre t'apprends une petite liste de vocabulaire et euh, deux points de grammaire par jour. T'as un petit dialogue au début en fait. Donc il va t'apprendre à écouter et ensuite bah, ils vont te le faire lire en fait, pour aussi apprendre à parler et avoir la bonne prononciation. Et après, tu as plein d'exercices. Donc sur les points de grammaire, sur les points de vocabulaire, tout ça. Et elles vont te rajouter aussi elles-mêmes des exercices. Et ce qui est cool, c'est qu'à Pukyong, donc quand il n'y avait pas le coronavirus, on avait aussi quand même pas mal d'activités à côté. On avait au moins une fois par trimestre euh, des sortes de voyages scolaires. Ouais. On est allé à... Jeongju... Anok village. Jounjou World. <rire> Je crois que ça va éteindre. Je vais... oui. On va passer à la vidéo suivante. Bon, est-ce qu'on était placé comme ça j'ai l'impression d'être plus pris encore. Ah, du coup, on en était où dans la question Pukyong, donc oui, on faisait des voyages scolaires, et euh, à part ça, oui, on a aussi des jours, en fait, euh, les examens, en général, les petits examens, pas les gros, les petits contrôles, ça dure que deux heures, et du coup, avec la prof d'après, bon, bah, on corrige, et après, en général, elle propose des jeux, surtout au niveau 1, pour pouvoir jouer. Enfin, s'amuser du coup apprendre en s'amusant mais voilà faut pas s'inquiéter du tout si t'es complètement débutante il y en a plein qui arrivent et qui ne savent pas parler je te conseille quand même d'apprendre les lettres comme ça tu galères moins une fois sur place mais sinon tu apprends depuis vraiment le tout début donc euh, pas de soucis à te faire pourquoi avez-vous choisi Poussane au lieu de séoul ça c'est ton histoire très bonne question bon déjà poussan c'est un peu la meilleure ville on s'y sent beaucoup mieux. <rire> on est près de la plage. C'est beaucoup plus chaleureux. Sinon, après, l'histoire. Après, faire. je crois que je l'ai expliqué aussi dans la vidéo qu'on mettra là. En gros, quand je suis partie la première fois, j'ai eu l'occasion de venir vis visiter. Venir visiter Non, venir rendre visite à une amie qui habitait sur Pusan et donc en fait je devais y rester 2-3 jours au départ Et en fait 2-3 jours sont passés euh, vraiment super rapidement euh, Du coup j'ai décidé de revenir pour une semaine parce que c'était vraiment trop bien Et du coup euh, cette amie justement étudiait euh, le coréen donc à Phukyongdae et du coup c'est pour ça qu'on a décidé d'aller à Pusan en fait parce que j'ai tellement adoré Pusan par rapport à, à, à Séoul que du coup on a décidé d'y retourner et donc en fait Pusan c'est vraiment... En fait il y a tout à Pusan, il y a la montagne, la, la mer, la ville et ça fait le très traditionnel aussi, aussi. Ouais. Voilà, il y a des côtés traditionnels, des côtés très modernes, modernes voilà. merci. et en fait le truc c'est que, enfin après on va pas faire une comparaison si, je sais exactement ce que je vais faire euh, pour faire une comparaison, euh, c'est que Séoul c'est quand même une ville immense il me semble que c'est 50 fois plus grand que Paris c'est pas un truc comme je ça qu'on avait en regardé, y avait mais en mais cherché un truc, c'était un truc dans le genre c'est immense et en fait à Séoul c'est tellement grand que ce côté chaleureux je le retrouve beaucoup moins ça fait très froid, très euh, rapide, il faut absolument aller vite Alors qu'à Poussane, même si la ville est beaucoup plus grande que Paris Et pareil, c'est une grande ville euh, Bah j'ai quand même ce côté un peu plus euh, chaleureux Oui, parce que aussi à Poussane, c'est beaucoup plus facile de rencontrer par hasard des gens que tu connais Qu'à Séoul. Oui, aussi À Séoul, je trouve ça, enfin, si tu restes tout le temps dans le même quartier, forcément, oui, tu vas en, en reconnaître Mais à Poussane, je pense que c'est beaucoup plus facile voilà. Donc voilà Voilà pourquoi Poussane, et en plus, bah... Honnêtement, moi, j'ai toujours rêvé de vivre à côté de la mer. Donc, du coup, euh, c'est parfait. Et puis là, en plus, on a vraiment l'appartement de rêve. Je vous ferai un, un room tour, un appartement de tour. Mais euh, ouais, c'est vraiment la vue de rêve. Yes Donc, ensuite, c'est ma copine Cathy qui a écrit un mot. Ma copine <rire> Cathy. Euh, ah, j'avais trop hâte. Du coup, comment tu partages ton temps entre les cours, le boulot et la fiesta euh, gros bisous ma belle et Kim bien sûr euh, bisous, bisous, bisous. <rire> du coup bah gros bisous Cathy et euh, donc le matin pour moi je l'ai expliqué pour moi parce que c'est un peu plus simple euh, cours entre 9h et 13h ensuite à 13h en général je fais mes devoirs très rapidement comme ça c'est fait j'ai plus à y penser dans l'après-midi ensuite on mange et ensuite l'après-midi de la semaine en général je travaille, c'est là où je vais travailler sur mon entreprise, sur mes illustrations, sur euh, bah, tout ce que j'ai à faire en fait euh, pour mon entreprise. Et euh, quand on sort faire la fête, c'est le vendredi soir. Euh, nous on sort le vendredi soir, comme ça, ça nous laisse le samedi pour récupérer, parce qu'on a vieilli et il nous faut du temps pour récupérer. Et, euh, et ensuite, comme ça, du coup, on a le dimanche de dispo pour pouvoir faire autre chose. Quand il fera beau, il commence déjà à faire beau, mais du coup, on voulait se mettre à faire de la randonnée ou... Ou vraiment bah, sortir visiter un peu plus et euh, du coup on fera des vidéos aussi par rapport à ça et voilà c'est comme ça que je partage les trois et toi c'est pas trop différent en fait mmh, ouais. Ensuite, tu commences Athénaïs petit Petitbois et Marion Michel alors donc combien de temps comptes tu rester en Corée Est-ce que, Est que, que tu comptes compte rester, rester travailler en, travailler en Corée, Corée du, du Sud et quels sont les meilleurs endroits à visiter euh, idéalement dans l'idéal trop de sexisme de sexisme, de non sexitude. pas du tout. de sexitude, de <rire> oh, on dire, de sexy, attitude attitude De base c'est prévu que nous deux du coup on reste un an, là pour l'instant on a, c'est sûr et certain, pendant un an jusqu'à fin février début mars 2022 parce que elle, du coup elle finit sa licence dans un an et moi j'ai payé 4 semestres, enfin 4 trimestres Dans l'idéal on aimerait rester quand même beaucoup plus longtemps Beaucoup plus longtemps c'est à dire sur du très long terme, très long On va parler en termes de longitude, pas du tout ça rien à voir Laurette En termes de latitude <rire> Putain je <parlais> pas <rire> On dit que des conneries, oh mon dieu Alors en termes de longitude non, coup, en fait, euh... on avait pensé à... Euh, déjà moi je pense que ça va être dur de trouver ouais. du travail directement après Du coup euh, après graduate, je pense qu'on va... Alors ça va dépendre aussi du corona, de comment ça va évoluer Parce que euh, de base il était de base, prévu, prévu qu'on rentre en France pour 2-3 mois Qu'on fasse un PVT du coup et qu'on revienne ici un an en PVT donc Visa Vacances Travail, visa, vacances, travail. Sauf qu'avec le corona c'est supprimé, ce visa est supprimé voilà. Et puis si on rentre en France, il n'y a pas de, de garantie qu'on revienne en Corée euh, même si on a un visa étudiant ou quoi parce qu'en ce moment c'est un peu fragile cette question de visa étudiant aussi. Suivant l'évolution, soit on rentre en France et on revient avec un visa PVT, soit on enchaîne directement avec des études. C'est ça, hein. Ouais, moi, du ouais. coup, je partirai sur un master, euh, donc vraiment dans dans le film, on va dire, dans la réalisation euh, de films. Dans, dans, film, dans, dans le film. Dans la cinématographie dans du la film. De, de, cinématographie, la de, de, de la longitude film. du film. Enfin, pendant deux ans. Donc, du coup, bah, je retourne. Voilà, deux ans. Elle <rire> aura à nouveau, euh, du coup, un visa étudiant pour deux ans. Et moi, euh, en fait, là, je vais intégrer au niveau 2 et... Du coup ça veut dire que dans un an je serai au niveau 5 sur 6 Et idéalement en fait j'aimerais aller jusqu'au niveau 6 Et euh, j'aimerais reprendre un master dans tout ce qui est graphisme aussi Soit graphisme soit vraiment dans l'art J'hésite encore mais je pense que le graphisme ça va être plus simple après Parce que même si en fait je suis à mon compte et que je me suis toujours dit Non jamais de la vie je ne retournerai dans une entreprise J'ai quand même envie de tester l'expérience entreprise en Corée Bon après c'est dans longtemps donc j'ai le temps de changer d'avis encore 36 000 fois Mais <rire> Après, après ça fait loin, ça fait quand même dans oui. 3 ans, donc on verra à ce moment-là. Mais ouais, le but c'est de rester au long terme. Après peut-être qu'en grandissant, par exemple dans 10-15 ans, on voudra revenir en France. Parce que c'est vrai que la Corée... Enfin ça dépend vraiment, là pour l'instant on le ressent comme ça, on a envie de rester tant qu'on est jeune et tant qu'on qu peut encore profiter un max de la Corée. Mais plus tard, si jamais on veut se poser vraiment dans un pays un peu plus stable et plus facile pour nous aussi, parce que c'est vrai que la France c'est quand même plus facile qu'on est française de base. Mais ouais, pour l'instant minimum 3 ans. Donc quels sont les meilleurs endroits à visiter Il y en a beaucoup en Corée. Poussane. Poussane. Venez à Poussane. Notre appartement. Oh non, visitez pas tous notre appartement, ça va faire <rire> monde. On peut bien faire la fête mais... Non, euh... oh, quoique l'appartement est grand. Si on fait plusieurs petits groupes. Oui, enfin, là je sais pas combien on est d'abonnés mais... Attends, t'imagines si tu tous les abonnés en même temps, 40 on euh... tourne. C'est 345 tout à l'heure quand j'ai 345 personnes dans le même appartement, ça va faire un peu beaucoup quand même. Poussane, Poussan. qu'est-ce Poussan, qui est bien à visiter Alors en fait il y a plein d'endroits vraiment sympas à visiter. Le premier... Ça dépend si euh, tu veux parler de manière historique, de manière artistique, de manière pour ça, caféique. C'est pour ça moi j'allais citer deux ou trois choses. J'allais citer déjà Kwangan, là où on est, donc euh, le, le quartier tout ça plus, euh, comment dire, euh, moderne on va dire, donc beaucoup plus euh, café, restaurant, euh, la vue sur la mer, tout ça et en soirée c'est quand même très très animé voilà après, heyongsa donc le temple, temple, euh, ouais, temple c'est un temple au bord de la mer en fait c'est archi joli, c'est un temple, c'est au bord de la mer et c'est archi joli il y a Bomosa aussi, qui est un autre temple dans la montagne, un peu bah, du côté de, de Poussin National University, dans la même montagne. Euh, et celui-là, il, il est très très beau, très grand. Il y, a pas ouais, mal, il, il y a un endroit où il y a beaucoup de statues aussi. Euh. Différentes et je sais que bah, c'est là-bas en fait en 2017 on avec Marluse. Un... On a fait un Temple Stay et c'est trop drôle. Faudra oh, On, on fera... le racontera dans les anecdotes. Ouais, on fera une autre vidéo spéciale Temple Stay ou j'en sais rien ou dans les anecdotes, mais ouais, on racontera. Mais ouais, franchement, si expérience retesté, à faire. On reteste Temple Stay. On attend Marlise. Marlise, est-ce Mar retest... qu'on t'attend et on refait un Temple Stay Réponds-nous en commentaire. Popo aussi, si tu viens, faisons un Temple Stay ensemble. Autre chose à visiter donc du coup après bah, ce sera tout ce qui est autre ville donc si vous voulez vraiment euh, une ville historique ce sera Gyeongju Gyeongju, Gyeongju, Gyeongju, Gyeongju en fait il y a beaucoup de... C'est les tombes des anciens rois Il y, y a aussi, il y a beaucoup de, comment on dit, tu sais le, le truc de l'UNESCO là machin Patrimoine mondial le Patrimoine. Bah, en fait t'as un temple, t'as une grotte aussi euh, donc euh, Bulguka avec un, un Bouddha à l'intérieur euh, t'as aussi, enfin t'as vraiment beaucoup de choses à Gyeongju. Ensuite pour ce qui est de village traditionnel ça ce sera Jeonju. Jeonju. Donc là ce sera vraiment bah, les maisons traditionnelles que tu vois dans les dramas historiques ou quoi Et à Jeonju, photos. du coup quand tu visites tu peux aussi euh, mettre des... enfin euh, porter hanbok. des hanbok Donc les, les vêtements traditionnels, vêtements traditionnels euh, coréens et donc c'est cool si vous aimez la randonnée, seolak c'est hyper beau pas trop avoir le vertige, c'est faisable parce que Miss ici qui a beaucoup de vertige l'a fait quand même Oui, fin, mais aussi c'est une warrior ça se fait, ça se fait, ça se fait en pleurant hein, si <rire> un en fait. c'est une randonnée et à la fin tu montes, euh, c'est vraiment un escalier qui est sur une falaise ça peut faire un peu peur mais une fois que tu es en haut la vue est magnifique Franchement, si tu peux trop voir la vue que t'es pas accroché à la barrière comme ça en disant <rire> Voilà, donc ça, ça, ça c'est pour les voilà. choses à visiter. Après, bon, bah, Séoul, euh, c'est un peu tous les basiques. Il y a Kyongbokkun, c'est aussi un palais. Ouais, les palais, euh, tous les palais. Tous les palais de Séoul. Après, il y a pas mal de musées aussi. Si tu veux être bouleversé, il y a. Ah, la prison de Sodemun. C'est la prison de Sodemun. Oh, mon euh, Dieu. Donc c'est une prison en fait euh, qui a été construite sous l'occupation japonaise et du coup ils enfermaient tous les Coréens qui étaient contre l'occupation japonaise. Et bah du coup ils expliquent... Et c'est assez bouleversant. Ouais. C'est assez bouleversant parce qu'il y a une pièce où tu as les photos de tous les prisonniers qui sont morts ou qui ont juste logé. Enfin bref, tu as une photo de tous les prisonniers, euh, photo par photo, enfin portrait par portrait. Quand et tu la rentres là-dedans est... là t'es et la salle est pas petite en plus donc c'est vraiment ouais. overwhelming ouais bon, du coup si, si le moment émotion c'est envie de visiter ça après des trucs sympas à faire aussi t'as la tour de euh, ah, la, la Namsan Tower, la Namsan Tower. Euh, monter dedans... Bon, c'est à faire une fois je pense le soir mais vraiment juste y aller jusqu'à mm. jusqu la tour donc euh, monter tous les escaliers ou prendre le cable car c'est quand même mieux de marcher <rire> en... En, en soirée en fait c'est un très joli paysage mmh. Donc euh, ça aussi Il y a la muraille de Séoul aussi que Laurette n'a pas encore faite pas encore fait. Je l'ai faite l'année dernière avec une amie Et franchement c'est grave mignon aussi Il y a plein d'endroits de, qu'il faudra qu'on fasse euh, On va faire une vidéo spéciale De vidéos spéciale Donc j'avais des, des questions aussi sur Instagram De ma copine Laura assez Séoul en ce moment, à côté des cours et projets pro, tu as des idées de voyage cette année avec précaution, of course. Bah, du coup, dans. Oui. Hey, mais on a de, parler de. Bon, bah, on va en parler. En Corée. Idée de ce que tu veux parler, mais... Jeju! Oui! Tu sais. <rire> Jeju. <rire> en fait, on a une amie coréenne qui habite là-bas et depuis le tant qu que Kim doit y aller et que maintenant je suis sur place donc je vais y aller aussi. <rire> oui, oui, donc déjà on aimerait visiter Jeju. Donc Jeju pour ceux qui savent pas c'est une île qui est au sud-ouest de la Corée. Euh, ensuite bah du coup on aimerait retourner à Séoul aussi parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je n'ai pas faites. J'allais récupérer euh, des papiers et aussi. <rire> ensuite j'aimerais refaire Soraksan aussi. Franchement c'était une trop belle expérience et je veux à nouveau la pousser dans.. <rire> non, non mais je veux vraiment. Dans les, escaliers. <rire> Elle va me dans les escaliers. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, hein Elle va me pousser dans les escaliers. <rire> ah, ah, C'est toi qui l'a interprété <rire> comme ça. Je <rire> vais te pousser dans les escaliers, <rire> t'as dit T'as dit dans les. dans <rire> les Oh j'ai pas d'idée là Ensuite, bah moi, John Joe, -Ju, du coup, j'y suis pas allée j'aimerais trop visiter. Et en fait il y a plein de choses aussi que j'avais vues, j'avais fait une liste de choses que je voulais visiter en 2016-2017 mais qu'on n'a pas fait Je sais qu'il y avait un truc genre vélo-rail que je voulais absolument faire Ah On avait aussi un projet avec Kim un peu fou, un projet sportif C'est Jake de Korean Dream oh Il y a Jake de The Korean Dream qui a sorti une vidéo et ça nous a donné trop trop envie de le faire En fait il a fait Seoul, enfin Seoul, Pusan euh, à vélo et en fait, il y a une piste cyclable qui relie les deux. Et il y a une sorte de challenge, en fait. Et tu as un passeport spécial, du coup, pour ton trajet vélo et à chaque ville ou à chaque endroit en fait tu dois faire tamponner ce passeport et c'est quoi ça dépend en fait si tu fais la petite boucle ou pas en plus mais c'est entre 650 et 800 km et à la fin en fait tu peux recevoir une médaille quand tu, quand tu envoies ton passeport ou l'épreuve en fait et ça on a... Ouais. en tout cas j'ai trop non, envie de le te... faire mais, ouais, mais franchement aussi. allez voir ces vidéos parce que elles, sont... elles, donnent... elles donnent vraiment trop envie et ça te donne... Ça donne envie de, de te dépasser, dépasser ouais. en fait voilà, et de faire ce que tu as envie de faire bah, en fait, si je peux mettre des vidéos de quelqu'un d'autre, je le mettrai, sinon ce sera en barre d'infos. Mais ouais, allez voir ces vidéos, franchement, euh, trop bien. Pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on a en tête, mais franchement, j'aimerais vraiment faire un tour de la Corée, donc euh, énormément de choses à visiter. Et après, une fois que le coronavirus sera calmé, je vais faire un tour de l'Asie, carrément. Euh, ensuite, là, on va passer aux questions sur l'appartement. Je reviens à nouveau en voice-over car je me suis rendu compte un peu trop tard qu'une partie de la vidéo s'était mal enregistrée. Je vais donc vous faire un résumé. Il s'agit des questions de Loutre en colère et Mina qui nous demandaient comment on avait trouvé notre appartement. Il y a évidemment de très nombreux moyens de trouver un appartement en Corée. Et nous, nous sommes passés par l'application Dabang pour faire nos recherches. Je disais que du coup sur Dabang, celui-ci c'est pas celui qu'on avait euh, repéré. C'en est un autre qui est un peu plus proche de la mer, enfin de la plage, mais euh, il était un peu, enfin il nous correspondait pas, il était un peu trop petit. Et celui-là était quand même beaucoup plus lumineux. Et en fait, c'est le gars qui nous faisait visiter l'autre appart appartement qui nous a dit, bah, on enfin je connais un autre appartement, venez le visiter et tout. Et voilà. Donc en fait, on est passé par cette application, mais ce qu'on ne savait pas. Oui c'est qu'il y a des frais en fait D'agence en gros on va dire En bon, fait c'est le, le gars qui va s'occuper de te faire visiter L'appartement et tout ça qui va demander des frais d'agence Ouais il demande des frais d'agence Et le truc en fait nous on pensait vraiment que ça allait être comme Un peu PAP ou le bon coin Enfin vraiment euh, parce que nous on pensait que c'était Des particuliers en fait qui mettaient ça Et je crois que c'était des pas Non c'est pas des non, particuliers c'est les agences Ouais c'est ouais. les agences en fait Mais en fait du coup nous on a payé le gars Qui, bah, qui nous a trouvé en fait euh, Cet appartement et qui euh, Du coup a contacté lui-même le propriétaire qui a contacté l'agence qui a tout organisé en fait tout, ouais. il a vraiment tout organisé il nous a dit euh, il nous a réservé l'appartement enfin en fait il a tout fait du coup ouais, on a donc, eu euh, 300 000 savoir, won d'agence euh, je sais que quand notre ancien appartement qui était à Daehon-dong, comme on l'avait trouvé en fait sans l'agence ah, notre propriétaire avait payé juste 50 000 tu vois ouais donc on avait payé beaucoup juste pour faire les, les papiers en fait donc en fait je pense que, que tu... c'est plus si tu passes par une agence donc ça doit être à peu près les mêmes prix je pense hein. et en fait ouais tout se passe en coréen donc moi je peux te dire que si j'avais été toute seule j'aurais eu du mal parce que j'ai encore du mal à, à vraiment avoir des, des grandes conversations en coréen mais avec Kim du coup on s'en est très bien sorti après si en général si t'arrives en Corée et que tu parles pas très bien coréen si c'est pour des études en fait tu vas vite te faire des amis qui eux parle mieux coréen ou des amis coréens qui parlent anglais et coréen donc du coup tu pourras aller avec eux ils pourront t'aider nous c'est ce qu'on avait fait la première année enfin c'était du bouche à oreille mais du coup on s'est fait quand même aider par un coréen qui parlait anglais un ami coréen donc du coup on est passé par une agence en ligne enfin d'abord l'application enfin c'est les deux quoi <rire> voilà euh, bah là on a fini avec les questions sur l'appartement sur la Corée bah, je crois qu'on a fini avec les questions générales et du coup en parlant d'appartement en parlant d'appartement la prochaine vidéo sera un room tour de notre appartement Parce oui que du coup... Oh si on a fini d'installer là bah, Après je voulais ajouter des illustrations, des posters, des affiches, enfin décorer un peu plus et on voulait mettre des plantes partout. Mais pour l'instant c'est assez bien aménagé pour qu'on vous montre et qu'on vous fasse un room tour. Si vous avez des questions ouais. en particulier encore sur le logement, posez-les euh, comme ça bah, on, on en parlera en même temps que le room tour. Et puis on vous fera aussi peut-être un peu visiter le quartier comme ça ça vous fera sortir vu que ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti avec la caméra Ah oui et je sais qu'on a, qu a abordé du coup l'université de Poupion, le cursus de langue Mais si vous avez des questions par rapport à vraiment ma licence ou ah oui. inscription dans une licence ou quelque chose comme ça bah vous pouvez me les poser ou même sur Poussin National University si vous êtes intéressé, si vous avez déjà regardé oui. Elle connaît ce qu'il faut faire en fait pour être vraiment étudiant et pas étudiant en langue voilà, sur ça. ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez tenu jusque là. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, un pouce en l'air, abonnez-vous et activez les notifications pour être au courant de la suite de nos aventures. Ciao Ciao